Le livre d'Enoch. Chapitre 1er. 1. Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, quand seront réprouvés tous les méchants et les impies. Enoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts, et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla, et il prononça Voici ce que me montrèrent les anges. 2. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. 3. C'est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde. 4. Qui doit fouler un jour le sommet du Mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle, et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. 5 tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés. 6. Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées, elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, et tous ceux qui l'habitent périra, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. 7. Mais les justes obtiendront la paix, il conservera les élus, et exercera sur eux sa clémence. 8. Alors ils deviendront la propriété de Dieu, il les comblera de bonheur et de bénédiction et la splendeur de la divinité les illuminera.